Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette capsule « À travers le regard de Marie-Claude ». Les lunettes de Marie-Claude. Je oh! <rire> okay. connais même pas ton émission. Ok, on recommence. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette capsule vidéo « À travers les lunettes de Marie-Claude ». Merci de vos commentaires sur les autres vidéos, merci de vous abonner, de partager, d'aimer et d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir une indication des prochaines parutions de mes vidéos. Le 29 avril, en point de presse, pour une des rares fois, il a été question des personnes en situation de handicap. Madame Mécan a dit qu'elle était très sensible à la situation des personnes handicapées qui sont présentement institutionnalisées avec les personnes âgées. Elle est consciente que ce n'est pas une situation qui est l'idéal. Elle a dit qu'elle et trois de ses ministres se penchent sur le sujet. Madame Blais, Madame Picard, son adjointe parlementaire, et Dr. Carman. Leur objectif, c'est de séparer les personnes âgées des personnes plus jeunes, toujours en les gardant en institution, bon, des plus petites institutions. Lorsqu'on rencontre des euh, gens du gouvernement, ils nous disent Mais les personnes en situation de handicap, nous disent que c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent se regrouper, mais pas avec les personnes âgées. Et c'est sûr, Madame Blé, que si vous faites le tour des, des résidences pour personnes âgées, le faites le tour des CHSLD, vous rencontrez un jeune, c'est sûr qu'il va vous dire, on ne veut pas être avec les personnes âgées, on veut être ensemble ailleurs. Mais si vous faites le tour des personnes qui sont à domicile, on ne vous dira pas ça. On va vous dire qu'on n'en veut pas de CHSLD pour les jeunes. On va vous dire qu'on veut rester à domicile avec nos familles. C'est ça qu'on va vous dire. Madame McCann, ce projet-là de faire des institutions pour les jeunes, il y en a beaucoup qui n'en veulent pas. Et là, je sais, on va me dire, bien, ben, Marc-Claude, il y a des situations qui font en sorte que les gens sont obligés d'institutionnaliser parce qu'ils ont besoin de beaucoup de soins. Vous savez que moi, j'ai été cotée pour être en CHSLD. Ça veut dire qu'on évalue que mes incapacités font en sorte que je ne peux pas habiter seule. J'ai habité en CHSLD durant six ans. J'en suis sortie. Pourquoi? Bien parce qu'un CHSLD, ce n'est pas un endroit pour les jeunes pour s'épanouir. On le sait que dans les institutions pour personnes âgées, bien, les gens sont là pour finir leur vie. Nous, c'est pas ça qu'on veut. On veut pas finir notre vie. On a plein d'avenir devant nous. Moi, j'en suis sortie parce que j'avais des plans de vie. Ça me convenait pas, cette situation-là. Et je suis à domicile aujourd'hui parce que j'ai des aides autour de moi. Même lorsque des personnes ont besoin d'assistance 24 heures sur 24, il est possible d'être à domicile. Bon, on voit ça dans d'autres pays, le Danemark, la France, la Suède, l'Allemagne, mais plus près de nous, au Canada, c'est possible. Dans d'autres provinces, l'Ontario, le Manitoba, la Colombie-Britannique. Ça se fait parce qu'on met en place des outils, on donne à la personne un budget personnel et elle gère son assistance selon ses besoins. Pourquoi ça ne se fait pas ici le plan sur lequel vous travaillez à faire des institutions mini, pour nous, ça, c'est un ghetto. Les personnes qui sont à l'extérieur des, des CHSLD, on ne veut pas de cette solution-là. On veut de l'assistance personnelle qui va nous permettre d'avoir une vie citoyenne participative. C'est ça qu'on veut. Et lorsqu'on me dit ben, « il y a des gens en institution qui, qui veulent garder des institutions », mais oui… Mais lorsqu'on a été institutionnalisé durant plusieurs années, où on n'a pas eu la possibilité de faire des choix, où on n'a pas eu la possibilité de prendre notre vie en main, comme n'importe quel autre citoyen, cette capacité-là de gérer notre vie, on la perd, que ce soit pour n'importe qui. Donc, ça fait peur de sortir. Lorsque là, ben là euh, il faut qu'on fasse notre épicerie, comment on fait? Il faut que je choisisse qu ce que je vais manger. Qu'est-ce que je vais acheter? Comment je vais faire un budget? Payer mon loyer? Comment on fait ça? Faire des chèques? Comment on fait ça? Bien, il vient un moment donné où on n'est plus capable de le faire. Et ça, c'est pour n'importe qui, là. On ne sait plus ce que c'est que d'être autonome dans nos choix. Il y a une autre raison pour laquelle aussi, probablement, certaines personnes ne veulent plus sortir des CHSLD. Le système de santé actuel, a une vision médicale du handicap. On nous voit comme des personnes malades, qui ont besoin d'être encadrées, qui ont besoin d'être protégées. Mais lorsque des gens se sont affranchis de ce regard d'incapacité sur nous, de ce regard médical-là sur nous, on n'en veut pas de CHSLD. On n'en veut pas de petites institutions où on est ensemble, où on, notre vie est complètement prise en main par l'État. On veut rester autonome dans nos choix. Avoir le choix, c'est un principe de base. Hein? La reporter de l'ONU qui est venue l'année passée pour regarder au Canada comment se portaient les droits des personnes handicapées, elle a fait un rapport Préliminaire. On attend d'ailleurs son, son rapport complet, mais elle dit que les personnes handicapées ne devraient pas être dans des institutions. Ça ne respecte pas nos droits. C'est correct qu'il y a des institutions. Il y en a qui peuvent prendre le choix d'y aller. Mais on doit avoir un choix de rester aussi à domicile. Présentement, on n'a pas le choix. Lorsqu'on dépasse entre 34 et 44 heures d'aide humaine par semaine, Bien, fou Oh mon Dieu! Je sais ce... Oui, c'est des dégâts qui vont arriver parce que les gens se ramassent en CHSLD. Il y a un programme d'assistance personnelle qui vous a été proposé. On vous demande de l'accepter. Ce programme-là va nous permettre non pas d'être mis à l'écart de la société, mais d'être inclus dans la société et d'y participer aussi. Prenez soin de vous, Madame la ministre. Prenez soin de vos ministres. Et prenez soin aussi d'écouter nos demandes. Et n'oubliez jamais que c'est le regard que l'on porte qui nous porte. On se revoit bientôt. C'est-tu pas pire, ça?